Y'a yeah, plaît pas vous avez bien au courant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait une demi-heure, j'essaye de régler mon cadre de cam. J'en peux plus, frère. Moi, j'ai pas signé pour ça. Je préférais l'époque où j'avais pas de décor et où c'était ghetto. Au moins, ça y allait, ça charbonnait, ça envoyait des vidéos. Putain, le papier pas me manque, frère. Là, je suis là, j'essaye de régler le truc. Alors, c'est peut-être encore un petit peu trop mais le petit souci, c'est que je dois trouver la balance parfaite entre voir mon décor et que vous voyez pas trop le haut de mon écran donc en fait c'est un petit peu chelou parce que ma caméra a pas un angle, t'as aller ouf, bref de toute façon avec mon cable management à en faire pâlir professeur chaîne, croyez moi c'est une galère et donc j'essaierai d'y aller de mieux en mieux de vidéo en vidéo, malgré tout bah on se retrouve hein. je suis très content euh, de euh, vous présenter cette vidéo ce soir et euh, on va euh, parler aujourd'hui d'un problème que je vous ai évoqué, pas d'un problème parce que c'est vrai qu'après mes vidéos on dirait que de la négativité Tu sais, problème, ça c'est pas fait ça c'est nul, ça c'est pas bon non c'est pas que ça frère, hein. je ne je suis pas là que pour chier sur le jeu qui m'alimente, hein. <rire> mais je suis aussi là pour me détendre, passer un bon moment, et me la donner de manière tranquille, d'accord Comme si tu étais en train de boire un super cocktail sur les places du... les plages, pardon, des Bahamas, et bah ben aujourd'hui, j'ai décidé de me faire une game reposante. Et cette game reposante va être faite nécessairement avec une arme à la facilité d'utilisation, prouvée, messieurs Et c'est une arme, dont j'ai deviné la facilité d'utilisation que en jouant en compte. J'ai fait 4 games aujourd'hui avec en stream, et regardez-moi cette beauté, ça m'a suffi à la monter niveau 35, et à surtout pouvoir réaffirmer un truc que je dis depuis le début, la hog, la M16, problématique, mais alors la stoner, mon frère, dis-toi vraiment que j'ai plus de 3 jours de jeu déjà en un mois, bon c'est pas la folie non plus, hein, c'est pas la oh oh oh oh, you're such a geek, hein, c'est pas ça, mais là où je veux en venir, c'est que je pense que j'ai un petit peu d'expérience sur ce jeu, d'accord, et euh, je vois les armes cheater, je vois celles qui sont problématiques, j'avais déjà capté que les batteuses l'étaient, mais alors là, mon gars, à Franchement, non. Donc, qu'est-ce que je mets sur cette stoner Dites-vous que c'est pas ma stoner finale, ok Ce n'est pas ma classe finale, mais dessus, il y a des choses assez simples. Je mets un frein de bouche en attendant de pouvoir mettre l'éliminateur Socom, d'accord Quelqu'un m'avait dit que le silencieux Agency était mieux, peut-être Je suis pas sûr, parce que tu perds quand même 30% de portée, 25% de vitesse de balle. Moi, je me dirigerai plus vers le Socom, mais je ferai le test avec les deux. Euh, le canon, division 18-6, ok euh, Vitesse de déplacement en tirant, plus dégâts, hein, du classique. Malgré tout, quand je l'aurai... Disponible, je prendrai le corps expéditionnaire 21 euh, 21.8. 10% de dégâts en plus, de la portée, de la vitesse des balles et tu euh, bah, lances juste en retour un chargeur moins gros. Chargeur moins gros pour balancer plus de dégâts. Bah, c'est magnifique parce que derrière, la seule chose que tu as à faire à la rigueur, c'est de prendre un chargeur sans cartouche et puis voilà, t'es bon. Euh, le corps, du coup, euh, là, je prends un petit laser de visée stable pour pouvoir jouer au corps à corps. Une petite poignée avant que je remplacerai avec la poignée agent de terrain. Et la crosse tactique que je remplacerai avec l'appui raider quand il sera disponible. Voilà, quand j'aurai l'appui raider, là, je serai magnifique. donc avec cette classe, voyez-vous, où je sois prêt, peut-être juste le laser de visée pour un chargeur sans cartouche, bah, c'est de cette manière que j'ai décidé aujourd'hui de me détendre. Donc, enfiler votre meilleure chemise hawaïenne ou chemise DBZ du schéma si vous n'avez pas mieux et Allons-y, c'est parti. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne suis... Enfin, je suis loin d'être malheureux de jouer sur cette fucking map. Hein. Je l'ai déjà dit, mais Cartel, c'est un peu à l'image de Black Ops Cold War que j'avais pas trop aimé à la bêta. Euh, maintenant, j'aime bien cette map, malgré les petites fougères au middle. Elles me font plaisir, voilà. Alors, la stunner, je tiens à dire. Hein. Je ne joue pas avec, voilà, je me dédouane. J'ai appelé mon avocat. Monsieur Dupont moretti venez, s'il vous plaît. Oh là là là là. Ça commence, ça commence, je vous le dis, on y va léger, on y va léger. Monsieur Dupont-Moretti, venez Je veux que vous assuriez la défense de monsieur Adad Zakaria. Ok, alors, vous allez expliquer à son public pourquoi est-ce que monsieur Adad Zakaria joue à la stoner. Première option, monsieur Zakaria, Adad, je suis présent qui fait une vidéo, joue à la stoner parce que c'est un gros enculé. Bon, c'est une possibilité, il ne faut... Encore une fois, rien écarté. Bon, faut faire l'équipe, kills, messieurs. Faut faire les kills, monsieur oh, alors, option 1, monsieur Adad Zakaria est un gros enculé qui prend du plaisir à jouer avec des armes cheatées. Effectivement, messieurs de la défense, c'est une possibilité à ne pas écarter tant il a déjà euh, dit de nombreuses fois en vidéo qu'il adorait le faire. Ou alors, deuxième option, monsieur Adad Zakaria, ici présent, suspensionné, 25 ans, 1m87, 105 kg, Lyon 8 e sa mère la pute, joue aux armes cheatées pour faire son Dark Matter. Alors oui, oui, oui, oui, oui, mesdames et messieurs, j'ai quasi fini mes défis, pas douze, j'ai quasi défis, fini mes défis, et là, j'ai décidé, voilà, tu vois, de euh, continuer ce Dark Matter. J'en suis quasi à 12 armes sur 31 maintenant, en racontant la Rosa et la, le, le, le Mac-10 que j'ai déjà en or. Et ça fait vraiment plaisir de sentir une avancée et d'avoir une progression. cest que je l'ai littéralement perdu. Monsieur... Quoi, on a perdu le point B Merde, je me suis pas concentré, j'ai pas entendu. C'est important de détruire ces prix. Oh, dommage. Alors, ça fait vraiment plaisir de me remettre, tu vois, ce Dark Matter et de m'y tenir, ok Et je sais que quand je vais la voir, ça va me faire vraiment chaud au cœur. J'ai regardé, je crois qu'ils ont apporté des pas modifications pas. à ce dernier. En tout cas, je l'avais un petit peu taillé dans une vidéo. Bah, finalement, je change encore notre veste, hein, on la tourne encore. Je le trouve pas si mal, ce Dark Matter de Black Ops Cold War. Je l'ai trouvé même plutôt sympathique. Alors, il vaut peut-être pas... Oh, mon Dieu ce double kill, regardez le laser de visée stable qui permet à des armes qui ne sont pas censées pouvoir faire du corps à corps de faire du corps à corps. Et ça, ah, j'ai perdu mon spray à l'aide. Et ça, c'est la beauté du sport, du geste. Non, bah non, mais j'avais vu qu'il était là à côté. Oh Nice nice, le moins 4 allez c'est parti Donc en fait faire son Dark Matter Donc qui est le dernier euh, camo euh, secret hein, Comme d'hab comme vous le connaissez Faites toutes les armes du jeu en or et vous l'aurez Ça permet de te donner un petit euh, comment s'appelle, Un petit euh, but ok un petit but Et un petit défi auquel jouer. c'est assez long en plus Donc ça prend vraiment du temps Il a que les malades mentaux Tazidar qui le font en un mois Donc euh, vraiment euh, si vous voulez euh, un petit peu De rajouter de piment à vos parties Bah le Dark Matter est là pour ça donc je vous conseille vraiment de le faire Alors, En attendant en parlant de piment moi euh, Les gars dans la vie de tous les jours là vous savez ce qui est arrivé donc j'ai passé un mois et demi en Estonie avec Mai, hein. d'ailleurs le dernier vlog sort mercredi, voilà, je compte sur vous, hein, pour vous donner de la force, d'ailleurs merci pour vos retours sur Zstream. ça on en parle après, donc euh, attends... Donc j'ai passé un mois et demi avec elle, ça s'est très très bien passé. Et euh, globalement là, elle m'a dit bah écoute, euh, vu qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, machin, euh, là je vais rentrer voir ma mère quelques jours. Et tu sais au début, je pense que les hommes qui euh, voilà, vivent avec leurs copines peuvent peut-être me file, tu vois, peut-être, peuvent peut-être me comprendre, ressentir mon message. Tu sais, on a passé 45 jours ensemble, je lui dis ok, bah vas-y, nice, on va passer. On va passer quelques jours un peu chacun de son côté. Pas assez cool mais voilà tu vois comme ça on pourra se retrouver bien après et tout machin propre Donc au début je me dis ça là ça fait 3 jours qu'elle est partie Oh la vie de ma mère <rire> C'est vide à la maison <rire> En plus tu vois ma même moi c'est une meuf bruyante Elle fait du bruit tu vois C'est une putain de boîte à bruit Et bah ben, ça manque de mon gremlin frère Oh Let's go le petit double Est-ce qu'il y a quelqu'un encore au top là Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un au top là mais il y a quelqu'un Okay, encore un, encore un. Ah non, je suis pas en train de faire un message d'amour pour qu'on dise c'est non mais... Mais Par contre le côté vide dont... que je vous évoque est vraiment réel, et ça fait trop bizarre d'être dans mon grand appart comme ça seul tout, putain, c'est le bordel mon frère. Okay, let's go, série de 4, on continue. Hop, il va falloir aller reprendre le B, c'est un petit peu chiant on est en train de perdre et moi j'ai envie de gagner. Les gameplay perdants, tu connais, c'est pas ma tasse de thé. Quelqu'un dans mon dos Monsieur okay, on est en petite série sympa Oh j'ai eu le mec au top Let's go J'ai réussi à choper le B Oh, oh non non dans, dans notre camp je m'y attendais pas mais j'ai eu le B quand même ça fait plaisir Oui Oui monsieur ça va nous permettre de finir la mi-temps, hein, les uns à côté des autres, c'est pas trop trop mal. Mi-temps 2-5. Bah écoute, on est pas mal, hein, 2-5 par rapport à la team, même en face, il a pas un qui est meilleur que moi. L'autre, il fait 2-6, Je suis devant. Regardez. Jouer comme ça pour une batteuse, ça devrait être interdit, frère. Oh là là, mon Dieu, ce qu'il a pris. Bref, <rire> moi, il doit être en train d'urler. Voilà Ça, c'est Zach, mon con Ça, c'est Zach, baby Eh oui <rire> <rire> Ce genre de série me fait trop trop plaisir. Pour en revenir sur le côté Dark Matter, fraîcheur du jeu et tout, moi je dédicace vraiment cette saison 1 hein, qui à mon sens a ramené un petit coup d'air frais sur ouais, le jeu et qui est fort appréciable. J'ai déjà sur mon stream des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais mais là hein, qu'est-ce que tu penses que Black Ops Color va pouvoir tenir un an ?» C'est ah, la fameuse question, tu vois, faut que les gens euh, se posent la question de si le jeu a le potentiel de tenir un an ou pas. Moi, à mon sens, à mes yeux, je dirais oui, parce que Modern Warfare, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que... À l'époque il était très critiqué mais au final on se rend compte que c'était, et je l'ai toujours dit, un des meilleurs Call of depuis un bon moment et il a fait vraiment beaucoup de bien à la licence. Alors Attends, j'ai eu le premier, maintenant le deuxième. Il est où le petit Attends, j'ai pas envie de camper, tu vois, d'être ce, ce joueur batteur-campeur, j'ai envie, tu vois, de... Bah ouais, mais gros, regarde, il m'oblige à le faire. Vous avez vu comment il m'oblige à jouer Vous avez vu comment il m'oblige à jouer Vas-y, attends, maintenant on va y prendre ça. Machine de guerre, c'est parti. 24-5, allons-y. Allons sécuriser ces bitches. Allons sécurité ces bitches. Je te slay tomber frérot, je te slay, je te slay. T'inquiète, tu captures sans problème, voilà, regarde. Oh je suis chaud là. J'ai peur, tu sais que j'ai suis... peur là. Ah j'ai vraiment fait n'importe quoi, j'ai sauté partout dans leur spawn Zach le kangourou frère, j'ai fait kangourou junior, le feu sérieux Petite série de 6, j'aurais pu faire mieux là, j'ai vraiment fait le sagou. Donc oui, j'ai déjà des gens qui me demandent si je... Ah que fais-tu là Ah, bon. Bon une autre, hein. 2-7-2-7, hein, je suis en train de gagner. C'est bon, on a repassé devant Let's go Et à mon sens, hein, de la même manière que Modern Warfare a tenu un an, voilà, Modern Warfare a parfaitement tenu l'année, bien aidé par Warzone à un moment, mais moi, je vais parler que du multi. Le multi de Modern Warfare, je l'affirme, a été vivant et actif pendant un an, d'accord, grâce aux multiples saisons. J'ai encore sauvé le B. Ils l'ont pas capturé. Ils vont le reprendre là. Regarde parce qu'il reste rien. Ouais voilà. Mais je l'avais sauvé. Putain, Zach a fait des trop clutch, 31-8. Donc comme le multi Modern faire a tenu un an pour moi tant qu'ils tiennent ces saisons, tant qu'ils tiennent ce système et tant qu'ils nous sortent nouvelle arme, nouvelle map, euh, nouveau passes de combat, euh, qui rajoute des prestiges etc. Il n'y a aucune raison qu'on ne s'éclate pas pendant un an. Alors quand je dis éclate, c'est si de base t'aimes bien le jeu, tu vois. On va pas se mentir, tu vas pas t'éclater si déjà de base vous vous adhérez pas à Black Ops Cold War. Vas-y why not. Mais moi personnellement, là on est un mois et demi après la sortie du jeu et ça fait longtemps que j'avais pas eu cet effet et celui-ci ne m'embête pas je trouve plutôt bon et je trouve qu'il bah, fait que s'améliorer hein, de... bon attends attends ça commence à être un petit peu chiant les mecs qui ouais mais voilà mais regardez comment vous jouez mec je vois bien que je joue à la c'est secranong mais oh les ennemis sont ok petit double let's go très important on va aller sur B ah, quelqu'un derrière moi série 3 génial on a chopé le B maintenant je me mets là Ok série 4 super le B a été capturé on est bien pas oh, touché ok super là je sors le SPA et oui harp harp baby maintenant on a toutes vos positions oh il m'a mis cher Attends. allez viens petit on passe en tête. viens petit un ah, petit t'es un gamin petit <rire> Il s'est resté caché 10 ans, gros, c'est trop marrant. Maintenant, plus sérieusement, si vous aimez Black Ops Cold War, tant qu'ils sortiront ce contenu toutes les deux mois, sachant qu'en plus, on n'a pas encore eu la Ligue et que les infos concernant la Ligue... Oh là là, oh là là là Ok, le double. Oh le trip, Zach le clutch Pour permettre à son équipe de reprendre B. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Non. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. J'ai fini à 4. On garde B. La vie que, que je fasse ce kill super important oh, J'ai fait un kill important, je recharge, attention, attention Attention, attention, attention, let's go okay. Let's go encore Eh hey, oui monsieur J'ai 17, 17, 17 balles, 17 balles, 17 balles, 17 balles Non, allez on pourrait prendre le temps de recharger Ah oh, la victoire s'approche, la victoire s'approche 45-11, on est bien J'ai fait des kills extrêmement clutch pour la victoire de mon équipe Et ça, ça me fait très très plaisir de pouvoir le dire tu vois c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi Ce que je viens de mettre c'est officiellement n'importe quoi les mecs avion de contre Oh le gamin il m'a tué En fait il m'a mis une balle de pompe donc du coup derrière avec les dégâts je me suis tué moi-même Bon, on peut dire que c'est gagné et ça me fait plaisir Oh là Cette arme c'est vraiment je dirais quand même l'arme la plus toxique de ce jeu. Vraiment c'est dingue et vous vous rendez pas compte, je pense que certains ne comprennent peut-être pas encore tu vois, mais vous vous rendez pas compte de l'influence du viseur laser sous l'arme euh, par rapport à, à ses capacités de mettre euh, des duels au corps à corps et à, à close distance donc euh, c'est un truc de... 48-12 euh, donc on avait fait 22-5, 22-5 après c'était 26-7, on, on a tenu le rythme, on a fait gagner notre équipe, 6, 5 captures, 15 éliminations d'objectifs. Oh, bah, le taf a été rempli, hein. au, au niveau du score, c'est quand même criant. Je fais quasiment trois fois plus que le, que le deuxième de mon équipe, c'est lourd. Donc oui, je, je crois que j'ai pas fini mes phrases. j'ai Ils m'ont reproché dans euh, mes vidéos. « Ah, ça que finis pas tes phrases !» Je pense que tant qu'ils auront ce système, sachant qu'on n'a pas eu la Ligue, que la Ligue devrait sortir début janvier, que ça rapportera encore un coup de frais si elle est réussie, et que derrière, il y aura la saison 2 en février, et ainsi de suite, et ainsi de suite, bah, que le jeu restera actif, plaisant à jouer, et que de fur et à mesure, enfin, de fur et à, fur et à mesure, entre ça plus Warzone La licence Call of Duty a de beaux jours de vrai. Voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas mettez un petit like Et pour ma part je vous dis à la prochaine les amis Bisous